sous cette influence, et patientez, les prochaines journées seront fantastiques. Je parle de lundi PM, mardi et mercredi pour le Québec, et mardi et mercredi pour l'Europe. La lune sera dans la euh, dans les Poissons, votre cinquième maison, et votre gouverneur Mars est toujours dans euh, votre signe. Et la Lune fait des beaux aspects avec Mercure, avec le Soleil, ainsi qu'avec Jupiter dans votre troisième maison, dans le Capricorne. Et mercredi, la Lune fait un Trigone avec Mars, votre gouverneur. Vous saurez intuitivement ce que vous voulez et comment l'obtenir, en particulier dans les relations. Et vous aurez le courage et l'initiative de faire le premier pas et de prendre les devants. C'est le bon moment pour demander à quelqu'un de sortir avec vous, car vous le sentirez normal d'être direct et affirmé. Vous n'aurez pas l'air autoritaire ou impoli, mais vous serez admiré pour votre honnêteté et votre sincérité. Un charisme accru vous rendra très populaire dans les situations sociales et vous permettra de gagner facilement le soutien des autres. Votre enthousiasme sera contagieux. C'est donc le moment ou le bon moment pour lancer des projets de groupe. La chance vous sourit, profitez-en. Jeudi, vendredi, et samedi AM pour le Québec, et jeudi, vendredi, et samedi pour l'Europe, la Lune sera dans le Bélier, votre sixième maison. Et vendredi, votre gouverneur Mars quitte votre signe pour entrer dans votre deuxième maison. Elle va être une période occupée, peut-être très occupée, mais vous auriez la possibilité de gagner des revenus supplémentaires si vous travaillez durant ces journées. Si vous étiez en congé, je vous incite à être très prudent au niveau de vos dépenses. Ne dépensez pas plus que ce que vous gagnez. Surtout durant ces journées de euh, Boxing Day et toutes les séductions que nous voyons autour de nous. Samedi PM. Dimanche et lundi pour le Québec et dimanche et lundi pour l'Europe, la Lune sera dans le taureau, votre septième maison. La Lune vous oppose de votre maison de relation, mais elle fait des beaux trigones avec Mercure, euh, Jupiter, mais elle sera conjointe à Uranus. Ce qui pourrait augmenter l'impulsivité au niveau des, ré, de, des réactions et de la parole. Je parle à cause de l'aspect de la conjonction avec Uranus. Mais si vous contrôliez cette impulsivité, tout ira assez bien. Vos pensées seront claires et votre intuition vous guidera dans la bonne direction et vous aidera à choisir les bons mots. Et vous aidera aussi à modérer vos réactions. De temps en temps, vous aurez un sentiment doux de confort interne car vos émotions seront bien équilibrées, bien équilibrées avec vos pensées. Mais comme je vous ai dit, il faut éviter l'impulsivité qui pourrait conduire vers des confrontations inutiles. C'est tout ce que j'ai pour vous, chers scorpions. Euh, aimez, commentez et partagez s'il vous plaît je vous remercie à l'avance je vous aime beaucoup, à la prochaine